What's up j'espère que vous avez tous mal et que pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur K Faction le meilleur serveur pvp faction de la planète et aujourd'hui les amis nous allons faire un duel très très très important parce que entre moi et Docteur un joueur random du serveur il n'y avait pas beaucoup de gens connectés j'ai décidé de faire un event et en fait euh, le joueur qui euh... Qui va euh, gagner ce combat. Donc si moi je gagne, il est banni définitivement du serveur. Et si lui gagne, je devais lui donner. Je vais lui donner plutôt euh, des points euh, boutiques. Donc je veux pas perdre ce combat. Mmh. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ouf. Fuck, j'ai envoyé mes perles comme un idiot. Je vais juste renvoyer ma perle par là parce que je jamais les perles. Donc, ok, on va on va reset. Les amis, ça fait 10 ans que j'ai pas pvp, s'il vous plaît. Foutez pas moi de ma gueule, s'il vous plaît. Foutez-vous pas de ma gueule. Oh non, je lag en plus, j'ai trop des messes. Oh non, ça prestille. Oh non. Oh non. Ça c'est trop difficile de pvp. Oh non. C'est trop difficile, ça les amis. Je vais mourir. Oh non, les amis, je vais mourir. Oh non, je vais pas mourir, peut-être. Oh non. Let's go, let's go, let's go, let's go. Faut pas lui donner mes pb, les amis. Faut perdre le moins possible. Ouf. Oh, les amis, on a eu chaud là. J'ai vu. Oh non. Oh non, encore. Oh non, ça prestige. J'ai pas configuré ma souris. Oh non, de merde. J'ai une nouvelle souris, les amis. Et c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Oh là là, vous êtes prêts, les amis. Oh là là. Oh, il m'a mis un coup derrière. Il cheat. C'est un cheater. Non, je rigole. Oh shit. Oh shit, j'ai pick up plein de potions de merde. Oh non. On a plus de potions je crois bientôt. C'est notre dernier push les amis. Oh merde. On l'avait presque les amis. On l'avait presque. Donc on va prendre une force 2. Je crois qu'il y a une force 2 lui. C'est pour ça qu'il nous fait autant mal. On va prendre une régénération aussi. Euh, ça presté, les amis. Trois potions. Faut vraiment qu'on laisse sur notre prochain combo. Parce que sinon c'est terminé pour nous mes chers amis. Et on va voir ici maintenant si c'est terminé pour nous. Malheureusement je pense que oui. Il nous a dans un petit combo de merde. Oh. Oh On prend la potion et on prend ça et c'est parti on termine ici les amis. Oh non On a peut-être une dernière chance, on a peut-être une dernière chance si on arrive à se heal sur lui. Non On a gagné, what the fuck Oh my god, je pensais jamais gagner mes chers amis mais malheureusement notre ami va être banni. Donc euh, ban. Euh, Docteur, trop nul mec. Allez, à plus dans le bus mec, ça fait 1-0 pour Icons, ça va être qui le deuxième contesteur <rire> Deuxième combattant les amis, il s'appelle First Gamer, donc je sais pas qui il est, mais nous allons directement affronter cet homme Donc vous êtes parti, ça va faire mal les amis, j'aurais peut-être dû prendre la pomme d'absorption, j'aurais dû prendre la pomme d'absorption Je suis des fois par exemple les gars, je suis vraiment trop con, des fois on dirait que je fais exprès d'être trop con Ok c'est prêt les amis, est-ce qu'on est -ce qu on va pour un 2 en 2 oh, Ça va être chaud, ça va être chaud mes charges amis. Ok, les deux on a eu la même idée de ce heal. On prend chacune pomme, c'est parti. C'est vraiment celui qui va mettre le coup final. Ok, ici si c'est parti. Oh non, ici heal, malheureusement. On va aller prendre une potion à la fois, les amis. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. J'ai paniqué dans le premier combat. Là, ça devrait être bon. On est réchauffé comme on dit dans le milieu. Oh oui, les amis. Il nous a pas touchés encore. Yes Deux en deux, les amis Oh là là, on était chanceux. Je sais pas pourquoi il n'arrivait pas à nous toucher pendant un moment. Oh là là là là. deux en deux, Allez, un autre bannissement. Il aurait pu gagner 1000 points boutique. Mais non. First gamer. Tant pis, tu aurais pu win. <rire> Allez, deux joueurs en moins sur le serveur. <rire> j'ai av avisé mon partenaire des règles. Donc j'ai dit que j'allais te bannir pendant une heure s'il il était pas capable de gagner. Donc c'est parti. Il va dire go. Il a dit go. Ok, let's go les amis. Oh fuck, j'ai la nausée. Ça peut nous poser problème ça les amis. Let's go, c'est parti Oh oh, Sam Sam Oh, Sam Sam What the fuck, Sam Sam Oh, Sam Sam a survécu. Au première attaque. Au deuxième attaque aussi. Oh là là les amis, est-ce qu'il va survivre à mon combo ultime Oh, il a réussi What the fuck Il est trop fort le gars. Oh, what the fuck Oh merde Oh merde Faut que je me mette une pomme. Oh non. Faut pas, être trop, faut pas faire trop le mec, parce qu'après, tu sais, un, un coup d'épée, c'est fini, hein, ça fait très mal, le stuff joueur, les amis, on sait pas ce qui peut arriver, mais ça va être une troisième victoire, ça va être une troisième victoire, les amis, oh yes, troisième victoire pour Icons, 3-0, les amis, et ça fait une autre victime, ban, Sam, Sam, euh, toi aussi, à plus, oh là là là, là les amis, je me sens mal d'éliminer tous ces joueurs du serveur, ça précie. Ok, notre troisième victime, les amis, c'est AR, il a dit O, mais il voulait dire Go, je crois, ouais, j'avais raison, donc j'espère que ça va fonctionner, ce que je vais faire, ah, putain de merde, on a encore eu la nausée, on est vraiment pas chanceux avec les putains de potions de merde, ok, bonne chance, mec, oh non, oh non, les amis, je le sens mal, oh non, je le sens mal, les amis, oh non, je le sens mal, les amis, ce joueur-là me semble très chaud patate, les amis, ok, let's go, let's go, let's go, on est deux, on est 3 en 0, là, il faudrait aller 4 en 0, ça serait parfait, non. Oh non, il, il meurt que nous. Oh non, ça précise, les amis. Je suis pané. J'ai peur du noir. J'ai peur de la défaite, les amis. Oh non. Oh non. Non Non Ma vie est foutue. Non. Oh là là, les amis, on termine la vidéo avec un record de 3 à 1, un... ouais, je suis très très sur cette dernière défaite, mais c'est pas grave tous les joueurs étaient sympathiques dans le chat, on a eu un bon moment de plaisir, il est juste 2 heures du matin, il y a environ une cent... cinquantaine de personnes, un peu peut-être moins fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une clé tout le à tout le monde, donc qui évolue épique, on va la donner une à tout le monde, et on va espérer avoir de la chance dans notre clé, dans les commentaires les amis je vais vous faire gagner aussi une clé légendaire à, non attends, on va faire 10 clés légendaires à deux personnes, donc 5-5 chacun, oh les amis, les amis, on n'a peut-être pas de chance... Dans le dernier PVP Mais on vient de remporter un plastron en volcanite. Vous savez quoi C'est un plastron P4 Je vais le donner à un d'entre vous dans les commentaires Donc je vais le mettre correctement dans mon essai Je vais le donner à un d'entre vous dans les commentaires Faites juste mettre votre pseudo Et dites moi si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et rejoindre Kavaxon si c'est pas déjà fait Le lien du serveur est dans la description Et si vous avez envie de rejoindre Discord C'est discord.kavaxon.net Et puis je vous embrasse les amis C'était Icons Ciao ciao